Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, édition numéro 3 du jeu de loi. Donc n'oubliez pas, pour nous soutenir, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un like. Donc voilà, on vous a ramené euh, les anciens participants, ceux qui ont gagné les anciens jeux de loi, donc Newton et Jijo qui avait triché au premier jeu de loi. Et en troisième participant, on vous a ramené une personne du street lifting, une personne très forte. Donc on a ramené Thomas, je vais vous montrer ça tout de suite, on va aller les rejoindre directement. Donc voilà, ils font semblant de s'échauffer, ils font semblant de s'échauffer. Voilà, on vous a ramené peux, quand même, le, le plus, plus costaud. C'est lui le plus costaud. Donc présente-toi vite fait, vas-y, dis-moi un petit peu, qui es-tu bah, Écoute, moi je m'appelle Thomas. J'ai 28 ans, bientôt 29, et je pratique du street workout. Et je suis monté à Lille, il fait pas beau, parce que je suis de Marseille de base, mais ça fait plaisir, on entreprend. Et on va faire une belle vidéo là Voilà Ok, niveau orientation sexuelle, tu te Écoute, je suis hétéro-curieux, je dirais. Voilà, comme ça, j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai ramené. les mecs en sèche comme ça, voilà. Donc on va passer au deuxième participant. Bon, on le connaît maintenant, un vieux. Voilà, on est parti chercher en maison de retraite celui-là. Il met des couches et tout comme les vieux. Et je fume tout le monde. Voilà. C'est d'où ouais, Tu me présenter non. vite fait Non, je me présente pas. Ah ouais, non. lui, il est, il est là pour gagner. Ah, Newton, okay. de la chaîne Newton DDW et W Dragon Workout, 39 ans, Nati, pas comme toi. Voilà. Hein, il est quelle heure Je suis champion en titre. Il est bientôt ai l'heure va. Avec Dijo parce qu'il a déjà gagné. Il est bientôt l'heure, faut le déposer à l'EHPAD, faut pas traîner. Hein. Laisse-moi parler s'il te plaît, merci. On est vieux. Il bientôt ouais. là, hein. <rire> est bientôt l'heure hein. C'est l'heure de manger là à la cantine de l'EHPAD. Hein. Donc aujourd'hui avec Dijo, on va se défier contre un champion de Street Workout. Et franchement j'ai hâte de, de mesurer à lui. Parce que ça fait un moment qu'on se parle et gros gros level Donc j'ai hâte de... Jad. Ok, on va passer au plus jeune maintenant bon, ça, Le plus jeune, le tricheur bon, Un des plus jeunes et le tricheur Et j'ai triché, sur la triché. il a triché Il a triché, il a triché La vidéo est en ligne sur Finesse Fusion, n'hésitez pas à y aller la bizarre, voir C'est bizarre ça Il y a un point rouge Aujourd'hui oui. j'affronte deux gars qui ont l'habitude du street workout On va montrer que les ça savent aussi faire des pompes et des tractions Parce qu'ils savent faire que ça ces mecs là De toute façon vous êtes sur notre chaîne, Pimoussez moi sur ma chaîne aussi oh, Soutenez de... moi dans les commentaires <rire> Il y a un souci d'ego ici Il y a un souci d'ego là On va ramener Marvel, Marvel il va banaliser. On est là pour gagner, je suis là pour gagner, mais toi okay. t'es là pour gagner. On a le 6 à pour remettre en jeu. Bon, ça, et bon, bon, toi, on va aller du terrain, sur ton terrain. Bon. bah c'est pas comme si j'étais pas chaud là. Euh, combien de vidéos ça fait là Ouais, c'est vrai. On n'a pas fini. Une machine, bon. une machine. Moi, je vous propose qu'on passe tout de suite euh, à, la à la présentation du jeu de loi qui est juste là-bas. Comme ça, je vous explique comment ça marche, en quoi ça va consister. Et on commence. Vas-y, je suis chaud. La bouffe à gagner, je te trouve. Mais tu vas manger mes gros. Oh, il mais Non, mais un gage, non Ils vont tout Oui, mais ça, c'est à la fin que tu vas le savoir. Vas-y, tout Ah, il y a un gage pour le perdant. Ouais Donc, on se retrouve directement devant le plateau de jeu. Vous voyez, il diffère totalement du plateau précédent. Là, c'est vraiment un plateau qui est axé sur le street, le poids du corps. Parce que voilà, on avait affaire à des personnes assez fragiles. Donc, ah. on a été non, On a <rire> adapté le jeu juste pour ce monsieur. <rire> là qui se blesse. Donc, il y a également euh, ben, il y a du poids du corps. Il va y avoir des squats, des tractions, des pompes. Quelques figures de street, comme la planche, peut-être le drapeau. Je crois que j'ai cru voir. Ouais, le drapeau. C'est exactement comme les éditions précédentes. Vous lancez le dé. Vous faites, par exemple, 4. Vous avancez à la case numéro 4. Sauf que cette fois, on a ajouté des cases bonus et Okay. C'est à dire que tu passes sur la case 4, tu récupères un bonus. Que je vous dirai une fois que vous passez de C'est quoi, euh... quoi les bonus malus On veut savoir. Ok. Le bonus, par exemple, tu vas avoir un élastique qui va te permettre de te délester. Et le malus, par contre, tu vas te choper un gilet de lest qui fait euh, 10 ou 20 okay. kilos, je crois. Okay. Une fois que vous récupérez par exemple le bonus, il disparaît. Ça veut dire que les personnes qui arrivent derrière ne peuvent plus le récupérer, c'est fini. Il, il disparaît sur, sur une case. autre case. C'est cérébral un peu ton truc aussi. Hein. C'est moi qui gère, c'est moi le cerveau, <rire> y a pas de problème. Vous êtes les cerveau. c'est Pimou le cerveau, on est dans la merde on est limité un petit peu. Donc cette fois-ci, ça sera en speedrun, ça veut dire il n'y aura pas. De ouais t'as 7 minutes pour faire la perte La personne elle fait par exemple ses 30 burpees une fois que c'est terminé Il relance le dé Il bombarde Le premier arrivé il gagne Et forcément ça laisse que 3 tours aux, derniers, aux deux derniers participants Et ça reste en speedrun tout le temps C'est-à-dire que ce sera en continu continu Il n'y aura pas de temps de pause Ah d'accord du coup on jette pas les dés en même temps Non, Donc, euh, les non. Sauf pour le premier tour Sauf pour le premier tour Tout le monde lance dans le même temps Une fois que vous êtes parti Vous enchaînez Le but ça va être de faire votre perte le plus vite possible Parce que pendant que toi par exemple tu galères à faire tes pompes parce que t'es vieux Les autres ils vont prendre de l'avance Ah je suis d'accord okay. euh, Déjà lui il est vieux Lui il est fragile Franchement faut... vous savez pourquoi il dit que je suis vieux parce que je l'ai fumé au dernier. J'ai rien jour. fumé du moi tout. Je t'ai abandonné. T'as rien Ce a fumé froid, du tout. F... Et je pense que niveau présentation, il manque. Moi, j'aimerais bien m'arrêter sur la dernière case, les gars. Il y a quand même 5 pompes à faire avec euh, Pimous sur les épaules. J'ai mes gris, ils ont de la chance. Toi, so, moi, tu te sens chaud de prendre Pimous 5 fois là sur toi. Le prends. Non, tu prends sur le dos. Il va te prendre. Ça sera lui. Allongé sur toi. C'est moi qui vais t'allonger sur toi. Mets-toi doigt à doigt, alors. Mets-toi pas. Ah non. sur le ventre. Oh, on est obligé de tomber sur cette case. Ah, non. Ouais. ah on est obligé, c'est la dernière, c'est la Ah ouais, C'est juste avant le drapeau. Tu peux ah, potentiellement tomber dessus. La ah, case n'est pas Mais t'es pas obligé de tomber dessus. Donc, est-ce que vous êtes prêts On est prêt. Oui, est tout le monde est prêt Ah, je suis chaud. Je vous laisse lancer le dé. Chacun votre tour. Celui qui fera le plus gros chiffre, ça sera celui qui lance le dé en premier. Dès que son dé est lancé, il peut aller se préparer directement pendant que les autres lancent le dé ou. y a un avantage. Hein. J'ai envie J'ai le un droit. Euh, non. Moi, perso, j'ai rien compris. Hein. Thomas, je te laisse lancer ton dé. sais quoi Tu lances ton dé, je vais te dire. De toute façon, les gars, si vous avez rien compris, vous allez tout comprendre en regardant la vidéo. Non, non, tu fais c'est la guerre. Ah bonsoir. Va, bon. Vas-y. <rire> oh 6 oh. Ah tu oh, parles de. commencer à tricher. Un... Jeu, quoi. Il va faire ça lui. Ah. Oh ah. Bon, putain. Eh hey, pour parler de la rafale, c'est. Ok. Bonjour. Les Donc là, on a 1 premier, Thomas deuxième, Newton troisième. Donc là, dès que je lance, je peux aller faire ma. Paire. Dès que tu lances le dé, tu peux aller faire ta paire. Et le premier arrive à gagner. Ah, allez. Toi, faire tes squat jump. 3, ouais. 3 1, 2, 2, 3, 30, 30 burpees pour Thomas. Et tu peux euh, aller les enchaîner les, les directement. 1, 4 squats <rire> C'est ton dé. Ok, Joanie lance ton dé. Ah, ouais, je discutais, moi. Ah, ouais. 6. T'étais où là Front lever, sachant que t'as le droit à un élastique vu que t'as pris le bonus en route. Conseil sait, un bonus 2. Ouais, frère, le étais bonus. T'étais Oh, es 30, Allez, burpees, es 30 burpees là <rire> Encore 30 burpees là, c'est abusé. T'étais où là Allez, 30 burpees case. au boulot. Oh eh <rire> non, non, je n'étais pas là <rire> Ça. Il est trop vieux lui si, si. Vas-y tu lances ton.. Tu lances ton dé. Un, oh deux. Et allez, ah on repart au 32 oh, Je reprends un 32 mais c'est quoi ça Non, non j'ai encore refait deux <rire> J'ai gagné un dé les gars. cest dire là, si le chiffre. Oh 90, tu me. C'est si le chiffre que j'aime pas Oh papa, papa! C'est fou! Tu chopes ton malus. Oh les gars, je vais sans, tricher ouais. là, je le dis, je vais tricher. Il y avait le malus qui était situé. Il y a juste des ici. Côtés, hein. Tu chopes ton gilet lesté, tu rejoues. Ah, C'est 6. Oh le chien, ah, 100 fentes. 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100 avec un gilet lesté de 20 kg. Oh. Ah, ça va faire mal ça. Donc lui il prend son gilet lesté de 20 kg et il a 100 fentes à faire. Bon courage. Par contre, on a un Newton qui est dans le mal. Oh! Bah, alors... J'ai accouché les gars. Allez! Allez là, les 30, tu les as validés Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 hey Viens faire deux, si tu refais deux, je pète une barre barbe <rire> J'ai en sueur 90 burpees, je te jure, j'ai jamais fait ça de ma vie <rire> 5 T'es là, c'est quoi ça C'est des, des, des pompes en équilibre. Tu peux faire ou pas Oui, oh, bien sûr. Tu mets là-bas. Du jeu. Easy. Oh, Encore 20 <rire> Ah ouais, tu vois. tu as pris les perpises, oh. Allez, lance-moi ce dé. T'étais où déjà 70 C'est plus simple de l'autre côté, ouais. 1, 2, 3, tu rejoues. <rire> 5 60 tractions supination. Inch'Allah. Oh, 3, Inch'Allah il fait 4. 4, 4 c'est là. Tu va monter hein. <rire> sur moi, fais 1, 2, 3, 4. Élastique, il qui va pas te servir à grand-chose. Il hein. monte sur moi, il va arrêter Oh Allez Allez, tout le monde se met tout nu. Tu oui il se met tout nu Tout le monde, c'est pareil. Tu vais tomber dans les pompes. Tu où je déjà Je ne sais plus. Euh, burpee, euh... Tu vas tomber dans les pompes Non. 6. Pas le <rire> oh, tricheur. Non, non, non, non. Tu me fais un vrai roulet de dés. 5, 4. 1, 2, 3, 4. oui. 5, 4. 1, 2, 3, 4. Des pompes diamant. 30, 30 c'est du jus. Regarde les pecs Allez. là. Regarde les pecs après. Hein. Donc là, il a 5 euh, pompes à faire avec moi sur son dos. Sachant que je 85 kilos. Donc euh, force à lui. <rire> Allez! Allez! <rire> Allez! Ça c'est plus facile! Allez! Voilà. Encore une! Oh les beurpis! Voilà! C'est pas que manger! Et cinq! Nice. 2 a deux dés pour faire 1. Thomas là c'est du jus pour lui, il a eu 30 pompes. Ouais, c'est du jus. 90 burpees, c'est du jus, ouais. Pas pour un imbécile. Thomas il est en train d'avoir les nerfs. T'inquiète, c'est fun, c'est pas fort. C'est fun, fit and fun, mes couilles, ouais. C'est fun, on fait pas semblant. Allez, à 1. Lance bien dessus. 5, 5 mère, attends. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Soit tu fais tes 40 relevés de jambes et tu gardes ton deuxième dés. Sargent, je peux tomber sur pire. Faut jouer stratégique. Ah non, je garde se lancer. Allez, bouge. Ah, non, putain. trop de force, trop de force. Ouais, gros. Trop costaud, c'est trop grave. C'est 4 Non. Et tu turc... recules. Non. Ah, oh, non. donc là, là, malus. Donc non. tu vas faire 100 fentes avec un gilet non, de 20 kilos sur possible. toi pas Non, c'est pas possible. Là. 100, fentes... 100 fentes à combien Avec le gilet de 20 kilos sur le toi. Pire, si je le gagne, ton jeu de merde, là, c'est un truc de fou. <rire> hein. Ah, il y, y a tricherie, là, la tricherie. Eux là ils sont dans la facilité, lui toi sans traction suppie, ça va c'est facile pour lui, c'est un mec du street. -land. Je regarde avec Donc, moi. Là -dessus. 4, t'étais étais là. 2, 3, 4, tu dois faire le drapeau 5 secondes. Si tu n'y arrives pas, tu perds. <rire> Je vais aller m'occuper de, de voir si monsieur triche ou pas. Allez mettre un en Allez, ouais. allez, il attendait lui avec impatience. Allez gros, tu tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, oh il a tenu jusqu'au bout validé, Ça va, c'est validé. C'est dégueulasse, mais c'est validé. J'ai vu qu'il commençait un petit peu à partir sur le côté, mais il voulait tenir à tout prix. Si tu fais deux, tu as gagné, sachant que tu as un dé supplémentaire. Ouais, tu lances une fois si ça te plaît. Oh Puis oh. oh. oh. oh. oh. il a du cul en plus. Il oh. plus il a j'ai yeah, ouais. <rire> <rire> pas l'impression d'avoir joué en fait moi, j'ai l'impression d'avoir reculé Thomas, à Thomas, Johanny, venez vite fait. Je vous explique maintenant que Newton a gagné, il reste 3 tours, ça veut dire que vous allez lancer le dé 3 fois. Si vous n'arrivez pas à la case, c'est terminé. Euh, moi je suis pour ça Thomas. Ce sera le plus proche de la fin qui gagnera, ok Peu importe oh. que vous finissiez avant ou pas, c'est 3 tours. Bah voilà, Laisse-moi la okay les okay. Je suis pour lui. Okay. On, les laisse, on les laisse faire leur exercice et on va voir qui se rapprochera le euh. plus de la case. compte Biceps court, biceps long. Je triche pas en plus. Combien t'en reste, deux. Putain, le château. Ah. Allez, c'est parti. Va, un 5, 5 t'es là. là. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu relances ton dé non, je... Thomas, t'as fini Ah bah ben, encore heureux. Je relance ton dé, j'arrive. 6, 4, 5, 6. Allez, tu dois faire des pompes avec moi sur ton dos. Y passe tous. Ah, ouais, ouais, tout le monde va y passer, là. Je vais vous grimper dessus. Hein. Je laisse mes filles au sol quand même. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver, c'est mort. Je casse en premier. Ouais. <rire> oh, là, là, là, tu es oh, il l'a écrasé, il a pas ouais. cherché à comprendre. Il, a, sauté. Oh, il a éclaté. T'es prêt Laisse-moi m'allonger, ok Attends, attends. Car les pieds au sol, hein. C'est bon. Tu vas le tuer, ça. Ouais, je sais. Allez, <rire> allez. Allez. Encore. Allez, ah une. On ah, marre de toi. Allez hop, Thomas. Ah non, non, oh, mère, pas non, pas bah, bah, non bah non, bah non. Il m'a ah, dit, pas dit pas. à toi, il m'a dit à toi. J'ai pas compris. Mets ton cul sur mon cul, hein, qu'on se régale un peu. Ah, ah ça va être agréable. J'aime bien. C'est bon Vas-y. T'es prêt Ouais. Je m'allonge. Tu vas continuer. Allez. T'es pas léger en cul. 3, Allez 5 <rire> Pas léger Je t'entends que je t'ai dit qu'on se tu relances le dé Sachant que j'ai un dé bonus 1, 2, 3... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe A toi Si tu fais 2, c'est la merde hein. Faut faire 1 Oh putain Je refais quoi Tu refais que moi non, non, non, non. Allez Allez Pas du temps de veille C'est voilà, ah, lourd là C'est quand même Une <rire> dernière monte, monte, monte, monte. Vas-y, je retombe sur cette case, je me casse Je <rire> t'ai aidé du mieux que j'ai pu hein Je pousse avec mes jambes Je faisais du leg drive pour toi pour Dernier lancé pour tous les deux Attends le nord mon bébé Vas-y En gros ce sera au plus proche Au plus proche Toi t'es où Je non, sais même plus ah, Je suis là, tu es là J'aimerais bien 6-6 Oh sa mère 6 Allez hop Attends, à lui. Quand, Quand je... tu réussis la perf. Enfin. Ouais, vas-y. 4, j'ai... C'est bon. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si tu Allô réussis la perf, c'est bon. Pour réussir la perf, faut que tu fasses tes 40 relevés de jambes. La case reculer de Attends, attends. Attends parce qu'on a pas parlé du, du gage, mais le gage on saute à, dans l'eau de Dunkerque. Oh mais crois, Il y en a combien qui, qui sont tombés sur ce cas dans ce jeu Explique-moi. Je, explique <rire> je t'en mets combien de fois 3 fois Quatre fois Mais Thomas, c'est ton jeu, on l'a fait pour toi. C'est moi Oui, bah oui J'ai eu des trucs street workers hein, la burpees, l'autre ours sur mon dos. Vas-y, partout, vas faut aussi tu ah, J'ai <rire> des téléphones ta <rire> Ah je crois que t'es relevé, j'allais dire un peu un truc qui change. Enfin, t'es avec le gilet Non, sans le gilet je crois. Ça c'est trop là. Il est bien sec. On va hein. refaire un classement en Bah tu m'as mis sec. dans tes classes. Moi je contracte là. la journée. Tu es relâche. plus imposant en vrai qu'en photo. Sur YouTube on a du pareil. Bon. Avec lui aussi. Bon on va rejeter la difficulté un petit peu là. Allez. Un coup les fesses. Un coup le mal. Ah. Bon, on va laisser terminer euh, on va laisser terminer DJO, ces petits relevés de jambes. Pensez à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker. Pas fini. Ouais, je sais, c'est vrai. Likez et abonnez-vous. Ouais, des dons, utilisez notre code sur QNT, utilisez notre code sur Pornhub et sur tous les sites que vous trouverez. Tinder Gold aussi, c'est pas assez nouveau ça. Tinder Gold. C'est toi aussi. Pas naturel en plus. En plus. Ok, donc on a notre grand gagnant, c'est Newton. Juste derrière Gijo. Ouais, Et le grand perdant, ça sera Thomas. Donc on l'a pas dit en début de vidéo, mais il y a évidemment un gage, comme sur tous les jeux de loi, pour ceux qui sont habitués à regarder. Et pour ce gage là, il va devoir aller se jeter non. dans la mer à Dunkerque. C'est-à-dire dans un lac radioactif. <rire> Dégueulasse avec des animaux c'est jamais vu. Hein, je vais bon ressortir bon, pas de moi là, je vais <rire> ressortir une chargée là. Je suis content d'avoir gagné. Hein. Attendez, ouais, je, je viens de Marseille, l'eau elle a 30 degrés, là combien l'eau là 5. <rire> ouais, voilà. bon, allez vas-y, je peux Franchement, ouais. Victoire Victoire écrasante de Newton. Ouais. Franchement, ça est écrasant. écrasant. Il, il vous a... il, me un, veux, il vous a, a pissé En street workout, en street lifting, en bodybuilding, en powerlifting, <rire> venez me défier dans n'importe quelle discipline. Je suis là. A quand même battle tous les deux Hein A quand même battle tous les deux Tranquille, tranquille. Bah, la carte du vieux, il a sort un peu trop souvent. Ouais, ouais, ouais <rire> récupérer. Ouais, C'est vrai, il a 10 ans de plus que moi. Il faut le souligner. Donc voilà, oubliez pas, pour nous soutenir, vous pouvez souscrire un abonnement juste en dessous. Il y a les abonnements à 3, 6 et 10 euros si je dis pas de bêtises et vous allez avoir des avantages, ça fout la merde quand je parle, c'est comme ça, ça, ça perce là, je crois. Et vous, et vous allez avoir des avantages en plus, vous allez avoir avantages. des vidéos en avance, avance. on cite les blases des gens, ouais, et ouais euh, la souscription voilà. là, ouais la ah souscription, ouais, ouais, souscription, oh, hein, <rire> un autre immigré Subscriber sur la chaîne, yes. <rire> le micro non! Non! Oubliez pas pas, les chaînes de Thomas Ranieri. On a tourné une superbe vidéo sur sa chaîne. Allez la voir. Allez la voir, c'était Gomus QVS Street Je vous prends tous les trois avec des costauds qui sont là-bas aussi. Il s'est donné, les gars. C'est ça. Et oubliez pas d'aller checker la chaîne de Newton. On a fait beaucoup de vidéos avec lui. Il a fait beaucoup de vidéos avec nous. Donc allez checker, il y a plein de vidéos sur sa chaîne on est dedans. Il y a les off de cette vidéo-là. Donc si vous voulez voir un petit moment, Ah ouais, c'est vrai? De cette vidéo-là. Je sais pas encore. Je sais pas Vu que j'ai gagné encore, ça me fait chier de montrer des Allez, Oh, ça me dégoule. Bravo Parole. Il l'a fait Thomas Ragnéry les gars. gars, sur FF, tout nu, en chair et en muscle C'était Fitness Fusion, de, de la, de la FF. FF Vous étiez en présence de... Newton, le champion en titre, DJO, le futur grand gagnant de la prochaine épreuve Thomas, Epimousse, Force et Fun et fun. fun Je vais commencer sur pas est est fun. le Fun Non mais c'est ah pas grave ça, ça ça, ça. Ah. On va nettoyer les, pas les pas gars